Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'1,35 million de personnes meurent de suite d'accidents de circulation dans le monde. Au Cameroun, les chiffres de la sécurité routière précisent que 3275 personnes sont décédées dans les accidents de circulation en 2021. Les gens sont tellement euh, pressés, de telle manière que tu peux rouler doucement, soit une voiture vient derrière toi et vient te cogner. Yannick conducteur de moto-taxi, se souvient de l'horreur vécue un après-midi. J'ai eu à un enfant qui sortait des classes. Vis-à-vis de moi, j'étais vivé Je reconnais le temps. Depuis cet accident, j'ai pris la responsabilité d'avoir ma moto. Comme lui, certains chauffeurs prennent déjà des dispositions pour éviter les accidents de circulation, souvent récurrents en période de fin d'année. Donc il est question maintenant pour nous, les usagers de la route, de respecter tous les codes de la route, de la circulation. Ce jour, le ministère en charge de ce secteur a publié un communiqué pour attirer l'attention des usagers de la route. Une campagne de sensibilisation sera faite sur le respect de la limitation des vitesses, le contrôle de la consommation d'alcool et des drogues chez les conducteurs et bien d'autres aspects. Ce communiqué est publié en ce moment où la communauté mondiale rend hommage aux personnes victimes d'accidents routiers.